J'ai sept cornes pour foncer droit sur l'agresseur. Et si je croise une femelle, je parade avec ma collerette, bien sûr.